Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur, vous qui nous suivez sur Les Avertis, vous tous qui êtes connectés, que Yeshua nous protège, soit avec vous tous, en ces jeudi 14-10-2021. Nous voulons partager, nous voulons méditer, méditer un peu cette parole. Euh, de Dieu, puisque nous avons pris cette habitude de foi le matin après euh, d'autres programmes. Nous essayons euh, de partager avec vous ce que le Seigneur a mis aussi en nous. C'est ainsi que je voudrais partager avec toi qui me suis en ces moments euh, de l'amour de Dieu, l'amour de Dieu. Vous savez, des fois, lorsque nous parlons de l'amour, nous Croyons que nous pensons que l'amour doit être quelque chose d'automatique, c'est-à-dire nous croyons même que les gens devraient nous aimer, mais nous oublions qu'avant que euh, tu reçoives, tu ne reçoives de l'amour pour d'autres, tu dois toi même aussi donner de l'amour. C'est ainsi que avant même de vouloir être aimé, il faut te poser la question si toi tu aimes. Et en commençant par aimer d'abord, nous avons euh, cette manière de dire que avant de pouvoir même parler de l'amour, tu dois d'abord parler de euh, de Dieu, c'est-à-dire puisque Dieu est amour, Dieu est amour, Dieu égale amour. Ces gens ce qui deux fois montrent de, donc des œuvres donc, car, donc caritatives en donnant le pain, en donnant ses pas à boire. C'est pas mauvais, c'est bien. Mais c'est là le vrai amour que notre Dieu recherche. Je pense que lorsque nous parlons de l'amour de Dieu, nous avons le passage le plus connu dans le livre de Jean, au chapitre 3, verset 16. La Bible nous dira que « Car Dieu a tant aimé les mondes qu'il a donnés. » Donc nous voyons que, déjà Dieu, n'a pas aimé des gens seulement, n'a pas aimé quelques hommes ou quelques femmes. Dieu a aimé tout le monde. C'est ainsi qu'il a donné son Fils en sacrifice pour tout le monde. Et la Bible continue pour dire que « afin quiconque croit ne périsse, point ». Maintenant, Dieu donne, euh, il a donné son amour sans fin, mais il a aussi euh, créé de principes pour que celui-là ou celle-là qui veut être sauvé puisse d'abord croire en, en Yeshua. Alors l'amour de Dieu nous montre beaucoup de choses. De fois même, lorsque nous sommes désemparés, nous ne savons pas quoi faire, Dieu est là pour nous. Et lorsque même nous commettons des choses impossibles, Dieu est là pour nous, il nous pardonne, il avance avec nous. C'est pourquoi celui-là ou celle-là qui a connu Dieu, il doit avoir l'amour de Dieu aussi en lui, puisque l'amour devient un fruit, l'amour devient un, un résultat de, de, de cette relation avec Dieu. Et lorsque tu auras l'amour en toi, tu pourras dire « celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu », c'est-à-dire « celui qui aime a connu Dieu ». Si tu as connu Dieu, tu dois voir l'amour. 1 Jean 4, 8 nous dit, celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Et lorsque nous allons continuer, Jean, toujours dans 1 Jean 4, mais au verset 8 et 16 plutôt, la Bible nous dit, et nous, nous avons connu l'amour de Dieu que Dieu a pour nous.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 de fruits de Dieu, l'amour fait partie des résultats qui nous montrent que celui-là ou celle-là marche avec Dieu. Donc, notre verset du jour, nous retenons 1 Jean 4, 8. Vous, vous, vous pouvez lire tous les chapitres pour comprendre réellement le contexte. 1 Jean 4, 8, celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Shalom.